Mesdames et messieurs, bonjour. Grosse nouvelle, le printemps qui se pointe enfin le bout du nez le 20 mars prochain. Un gros coup orchestré par nul autre que le Salon événementiel corporatif pour souligner son 20e anniversaire le mardi 21 mars prochain. Ouais, 20 ans. 20 ans de stress, de palpitations cardiaques, de sueurs froides, parce qu'on ne se le cachera pas. Le métier de planificateur d'événements arrive au 5 rang des métiers les plus stressants au monde. Juste après, organiser sa vie, organiser son mariage, organiser son couple et s'organiser avec les avocats. Des chiffres qui me parlent, euh, qui parlent. Est-ce qu'on peut changer de chiffre? Ah. Ce salon d'envergure nationale, c'est 120 fournisseurs passionnés par l'événementiel corporatif, associatif et municipal. Trois ateliers conçus sur mesure pour vous. Tendance événementielle 2017 les nouveaux enjeux des planificateurs événementiels et la créativité au service de nos stratégies événementielles. Ajoutez à ça une sélection de perles rares dans la vitrine des conférenciers et formateurs pour vos clients et vous avez en main toutes les solutions pour devenir zen. C'est prouvé! 100 des 15 000 planificateurs des 20 dernières années sont moins stressés et mieux outillés que ceux qui n'y ont pas assisté. La preuve. Ouais, ouais, ouais, Hein? Quoi? Le traiteur est arrivé avec des sandwiches Attends un peu, c'est quoi qu'on entend en arrière, là? C'est pas l'orchestre qu'on a demandé, ça? C'est quoi, cette musique-là? Hein? Ça va... Diane? C'est quoi, ce menu-là, là, Diane? On a pas imprimé ça au... Je sais pas, ça vient du magasin du dollar, c'est ce donc bien laid! Le client? Non, non, je suis pas là, je suis pas là. Je peux pas y parler, là, ça va pas. Non? Apporte-moi un autre café. Vous avez aimé ça? Ah ouais, ça a été un, vraiment un bel événement. Oui, on est très heureux, nous. Ouais. Ah, OK. Ça, oui, c'est une nouveauté. Euh, on essaie vraiment d'avoir, de se renouveler d'année en année comme ça. OK. Pour l'an prochain? bah ben, génial. On se met là-dessus. OK. Génial. Au revoir. Vous voyez? Simplifiez-vous la vie. Participez gratuitement au 20e Salon de l'événementiel corporatif Mardi, le 21 mars prochain, au centre M Plaza à Laval. Passez à l'action et réservez vos accréditations en ligne. On se voit là.